C'est pas tous les jours la noce mais ça valse quand même pas mal entre nous deux Les quelques miettes qu'on empoche même avec peu de monnaie je sais on vivra vieux Y a ce vent qui nous décolle et sur le chemin la poussière dans nos yeux Avant que ne tombe l'automne sur nos mémoires je te fais cet aveu Les qui opère, Plus je me dévoile Plus je perds Un à un les charmes qui opèrent Et le moral au fond des peurs, ça c'est mieux, et cette plaie qui nous tira à aimer, de quel côté Toi on faire nos jeux? La course à l'envers sur le globe et les pieds devant, on finit comme on peut, sonné par le vin de messe, heureux dans l'ivresse, je te ferai cet aveu. Peur que tout se gâche. je sache quand à chaque fois plus je me dévoile